Hello, euh, on va commencer avec le tutoriel. Alors, euh, avant de commencer, même, euh, je veux, on va faire le rituel de base, c'est-à-dire en fait que euh, je vais vous présenter mes configs niveau Blender. Alors, j'utilise les raccourcis clavier des anciennes versions de Blender. Pour pouvoir modifier vos raccourcis clavier. il faut aller dans Edit ici, dans préférence allez ensuite au niveau de Keymap et là vous allez tout simplement changer ici afin de mettre Blender 27x mais si vous êtes habitué à vos raccourcis clavier euh, actuel vous laissez tout simplement Blender niveau, euh, niveau Add-on comme dans chaque de mes vidéos, j'utilise l'Add-on euh, Loop Tools pour l'activer, il faut venir ici, taper là, coucher ici, et c'est tout. Donc niveau config, nous sommes OK. On referme la fenêtre. Et ensuite, euh, on va supprimer ces éléments de la scène. Du moins, on va tout supprimer parce qu'en fait, cette fois-ci, on va pas utiliser la primitive de base qui est le cube. Mais on va plutôt utiliser euh, l'un de ses frères, le cylindre. Et donc, on va faire Shift A dans les mèches, on va importer un cylinder. Niveau config de notre petit cylinder, on va mettre ici à 16 niveau vertice. Euh, au niveau du keep by right tap, on va mettre nothing pour voir en fait euh, supprimer les faces qui se trouvent au-dessus ici et en dessous. Une fois que cela est fait, nous allons aller au edit mode. On va aller en wireframe pour avoir à travers euh, les faces. Et du coup, moi je vais supprimer une partie des vertices de nos cylindres Du coup je fais un bord select avec un B et afin que vous puissiez voir mes raccourcis clavier je vais activer un super add-on qui permet à à, bah, à ceux qui voient la vidéo de pouvoir voir mes raccourcis clavier facilement et donc ici je vais tout simplement cliquer sur Start et je vais refermer ça ok bon là maintenant je supprime ces vertices je retourne en objet mode afin d'ajouter le modifier mirror pour créer bah, de la symétrie. Donc je viens, je viens ici, add modifier, je clique sur euh, modifier mirror. j'étais tellement habitué à cette division de surface <rire> que maintenant à glisser là-bas. Et donc une fois cela fait on va aller en edit mode. Nous allons aller en vue solide et on va sélectionner à présent ces croix vertice, comme ça. Nous allons aller sur la vue de profil et on va extruder. Alors je vais d'abord aller en mode de wireframe parce que je me dis que c'est beaucoup plus nice comme ça en wireframe. Et donc là je vais escruder avec mon E comme ça. Je suis là. Encore. Et je vais vous montrer quelque chose à la fin. Bon ici, on va s'arrêter là. Okay, je reviens en vue solide et là je me rends compte en fait que au niveau de cette partie c'est ancré vers l'intérieur du moins euh, le pli ici là euh, ne m'arrange ne pas et donc pour résoudre ça on va utiliser le scale sur l'arc des iodes et pour ne pas être euh, euh, dérangé en fait pour ne pas avoir de soucis en faisant le scale on va utiliser l'outil de scale ici et on va tout simplement casser ça comme ça. Ici, j'ai fait Alt clic droit et je casse comme ça. Cool, je fais de même ici en bas. Je casse comme ça. Je pars sur la vue de profil. Je fais un contrôle R ici. Alors, il ne veut pas s'afficher mon contrôle R. Je fais En contrôle R ici, et je fais un G, un petit déplacement comme ça. Euh, ici également au milieu, je fais un contrôle R. Je vais maintenant sélectionner mon outil de déplacement et je vais tout simplement déplacer un tout petit peu sur l'axe des Z. Je pars sur la vue de profil. Ok, c'est bon. Je pars maintenant là derrière pour pouvoir euh, coller les vertices. Donc je sélectionne celui-ci, je déplace comme ça. Bah, ici on a deux possibilités. Soit on fait du bruit et du loop, c'est-à-dire en fait qu'on va sélectionner ces croix vertices comme ça. Sélectionner les croix du haut créer euh, en fait des alignements dans grand des faces vertices comme ça donc du coup je fais là je vais ici sur bridge et loop vous voyez que là ça m'a juste créé une continuité ok là c'est super nice donc du coup ici je vais faire alt clic droit je vais sélectionner cette edge comme ça je vais venir là et je vais faire un g super Ici, je peux également rajouter une Edge. Voilà. Et également, ici, je rajoute une Edge. Ok, cool. Je repars sur ma vue de face. Ici, je vais faire Alt et clic droit. Et je vais utiliser le Proportional Editing pour pouvoir, en fait, diminuer euh, l'épaisseur au niveau euh, de céréales. Donc ici, je vais faire O. Et je vais déplacer comme ça. Je vais faire également R ça et je déplace comme ça à l'intérieur bon maintenant en voyant euh, du moins en déplaçant je me rends compte ici en fait que euh, ça dépasse ça dépasse l'axe euh, de symétrie l'axe des Z. et donc pour résoudre ça je vais tout d'abord remettre là où c'était comme ça et au niveau du mirror je vais cocher ici clipping comme ça maintenant lorsque les vertices vont se rencontrer au niveau de l'Arc de symétrie, ils vont fusionner. Comme ça. Et donc là, je vais d'abord faire ici un alt clic droit, et les artistes oh, je les colle comme ça. Ici, je vais alt clic droit et je fais comme ça. Je remets mon proportional editing parce que je l'avais désactivé et je reviens comme ça. OK, là c'est cool. Bon, maintenant, on va euh, bah, continuer. Ici, je vais faire contrôle r pour ajouter une nette Loop qui va euh, faire euh, un marquage des reins de notre personnage comme ça là il aura ses reins ici je vais aller sur la vue de profil je vais faire un autre contrôle r ici et je vais euh, déplacer comme ça sur l'axe des y je fais de même ici alt droit je déplace un tout petit peu sur l'axe des y Ici, je vais sélectionner comme ça et je vais activer le Proportional Editing de nouveau. Je vais faire un scale comme ça. Je vais faire un déplacement comme ça. Ok, je vais faire encore un autre CTRL R ici. Je vais faire un autre CTRL R ici. Je pars sur ma vue de profil. Et je fais encore un petit déplacement sur l'axe des Y. Toujours avec le Proportional Editing activé comme ça. Maintenant ici j'ai créé euh, euh, pas mal de vertices qui vont me permettre de faire ressortir les bras de mon personnage. Vous voyez que là j'ai mes faces que je peux supprimer et ça va me permettre de créer euh, le bras de mon personnage. Donc du coup après avoir sélectionné les faces qui sont ici on va les supprimer comme ça. Jet File 6 ici on va faire alt et clic droit et là maintenant on va commencer avec la première utilisation de notre petit add-on une fois je me dis que euh, c'est mieux comme cet add-on directement intégré dans blender bon, c'est déjà intégré mais genre euh, comme une option de base quoi donc ici je vais faire w dans loop tools je vais sélectionner cycle et bon là maintenant je vais pouvoir extruder mais avant de passer à l'extrusion je vais arranger ici en bas parce qu'en fait lorsque on a diminué l'épaisseur au niveau des x ici vous voyez que là on a diminué l'épaisseur ça a aussi créé pas mal de soucis et donc je vais venir ici et sélectionne là j'espère que vous voyez bien que je ne bouge pas trop vite et sélectionne -la ici je déplace là -la sur l'art des y mais avant j'ai des articles d'abord le proportional editing je déplace là comme ça je déplace là comme ça. Ici, je déplace comme ça. Euh, certains, je vais les déplacer en allant vers l'arrière. Et donc, euh, en allant comme ça et en déplaçant comme ça. Et en déplaçant aussi comme ça. Donc, je passe la vue de face. Je regarde à quoi <rire> tout cela ressemble. Niveau organisation des vertices. Et je trouve que déjà, pour un début, c'est... C'est plutôt pas mal, ok. Ok, bon, maintenant je vais retourner en objet mode et je vais ajouter le modifier de euh, une surface que j'ai failli ajouter au départ. Je l'ajoute, je mets la vieux à 2, je plie là, je fais un lissage comme ça, ok. Là, on a ça, je n'ai pas envie de fil et ici, je vais essayer en fait d'arranger la forme ici. Euh, ok, pour les reins, je pense que je vais les placer un peu plus devant avec une sélection avec si comme ça, je vais faire un petit déplacement là comme ça devant, ok, là c'est plutôt nice, ici en haut, je vais escluder comme ça, je vais scaler, je vais monter un tout petit peu. Je vais encore scaler comme ça. Je fais encore la même opération. Je déplace là. Je scale. Je scale. Je déplace sur l'Arc des X. Comme ça. Et enfin, un dernier pour la route. Ok. Là, je fais un clic droit. Je scale encore. Je déplace comme ça. Pour le moment, on va laisser <rire> cette partie comme elle est comme ça euh, ici je vais maintenant passer au mur, du moins au bras euh, je vais faire un clic droit et je vais Alors, comme ça je fais une petite rotation ok euh, je vais encore escruire comme ça je vais faire ça et je vais un peu scaler Ok, là, je vais m'arrêter là. Je vais cocher ici. Comme ça, maintenant, mes vertices vont coller sur mes différentes faces. Et lorsque j'ai fait ça, je vais aller en Royal Frame et je vais faire un C. Comme ça, je vais pouvoir faire remonter cette partie. pouvoir faire ressortir les épaules de mon personnage. Ok, les épaules ils ressortent plutôt bien. Ici, je vais faire... Une sélection des vertices qui se retrouvent au niveau de la poitrine du perso même ici là là là là là là et là je vais faire un smooth des vertices comme ça avec un w sheet smooth encore une fois encore encore là maintenant il y a une poitrine qui est beaucoup euh, moins moins carré je veux dire je vais faire de même derrière parce que euh, là, euh, pour un personnage normal, du moins spawner comme un normal, c'est absolument pas vrai, cette partie du derrière. Donc du coup, je vais faire euh, un C ici. La même opération que précédemment. Ici, je fais un C. Et je vais aussi tout ça. Ok. Je vais faire ressortir un tout petit peu euh, les bras comme ça. Ici, je vais faire monter ça. Je vais faire monter ça. Et je vais également faire monter ça. Je pars en objet mode. Je veux voir à quoi ça ressemble. Ok. Je joue un peu avec les vertices comme ça J'ai pas reçu la vue de profil ok c'est plutôt pas mal je pars pas reçu la vue de face ok mais on peut encore améliorer tout ça je retourne au oh, edit euh, mode ici je vais en fait sélectionner ces vertices avec C je vais déplacer vers le bas vers l'intérieur comme ça euh, ici, je vais faire de même, mais sauf que je vais déplacer vers le haut, comme ça. Ok, je vais faire smooth des vertices qui tend du haut vers là. Je crois que là, j'ai confondu, j'ai plutôt cliqué sur un randomize. Euh, du coup, ici, smooth vertices. Ok. Là, c'est pas mal. Ici, je vais euh, supprimer, euh, du moins au lieu de supprimer, je vais juste faire un scale sur l'axe des Z pour pouvoir aplati. Alors là, je me suis trompé, je fais un SZ de 0. Alors si ça refait la même chose, c'est parce que j'ai fait une mauvaise sélection. Du coup, ici, il fait Alt et droit, SZ de 0. Ok, là, je fais. D'abord, continuer avec les bras. Je vais aller ici. Je vais un tout petit peu monter comme ça. Je vais escouler. Je vais faire ça. Je vais un peu scaler. Je vais encore escouler. Ici, je scale un peu. Euh, je sais pas trop euh, si niveau épaisseur, ça va bien cor correspondre à l'aspect général de mon personnage. Euh, ici, je vais est comme ça. Ici, je vais ce qu'il est comme ça. Ok. Euh, je vais encore escaler là. Je vais me déplacer un tout petit peu devant. Okay, là et enfin j'ai ce rue jusqu'à comme ça je me déplace là c'est déjà euh, pour les mains euh, à ce niveau en fait ce que je vais faire c'est que je vais déplacer les artistes avec C comme ça vers le bas un euh, tout petit peu oh, ok, cool pour euh, les bras comme ça on va les laisser pour un euh, début j'espère que je pas fait trop long euh, je vais les modifier un tout petit peu je vais faire un bord select comme ça je vais déplacer je vais faire un second bord select ici, je vais déplacer et ok là c'est cool je vais maintenant maintenant m'intéresser au pied ici. Je vais faire un petit droit. Je vais euh, déplacer comme ça. Mais avant de déplacer, je vais d'abord faire une autre utilisation de notre modifier. Euh, le tools ici, par bah, sur cycle. On déplace comme ça. Je vais faire un R. Je vais faire petit scale, si ça ne donne pas bien, je déplace comme ça et on va excluer on serait de là, on fait notre petite rotation, on scale on part en objet mode, on voit à quoi ça ressemble, c'est plutôt pas mal et on va continuer donc ici je fais ma rotation, j'exclu encore je fais ma rotation je fais un z de 0 et je scale. Ok. Là, j'ai fait une grosse exclusion comme ça. Je vais aller en vue de profil. Je vais tout simplement un tout petit peu déplacer les jambes de mon personnage sur l'axe des Y. Ok. Je sélectionne ici je pars sur ma vue de face et j'exprime encore cette fois-ci je déplace un tout petit peu vers le bas et je scale. J'active le proportionality pour pouvoir faire un scale proportionnel et je me déplace un tout petit peu vers le bas comme ça. Ok je vais faire encore une dernière petite extrusion avant de passer euh, à l'amélioration de certaines parties. Ok. Au niveau des... Hein, ici, comme c'est un personnage plutôt cartoon, on va pas faire ressortir le ring comme ça. On va tout simplement déplacer là. Regarde à quoi ça ressemble. ok au niveau d'ici je trouve que c'est un peu bizarre du coup je vais smousser mous un peu tout ça ici un smooth vertice ok je vais retourner en je vais retourner en edit mode et je vais un tout, tout petit peu déplacer celui-là sur celui l'axe des x Et je vais smousser ici, si également, avec SHIFT MAINTENU, on peut smousser comme ça, SMOOTH vertice SMOOTH vertice OK, je pars sur la vue arrière, je fais la même opération, je sélectionne mes vertices comme ça, avec SHIFT MAINTENU, ou alors, je fais une sélection avec C, faire un smooth vertice je fais un autre smooth vertice au niveau des hanches ici on va les faire ressortir de même ici de même là Je tire comme ça même si ah. euh, si euh, ça affiche un tout petit peu bizarre ce qu'on va faire c'est que on va se mousser un peu sur certaines places au niveau du dos, on se monte encore euh, au niveau de là. On va activer le proportion On va un peu tirer ça comme ça euh, au niveau de là. On va être un tout petit peu déplacer devant. Ici, toujours avec le Proportional editing, je déplace pour améliorer la forme. Je pars sur la vue de profil, je regarde. Je passe sur la vue de face, je regarde. Et C'est plutôt euh, pas mal. Euh, on va peaufiner quelques détails avant de partir. Ici, je vais désélectionner là. Faire un petit droit. Je monte un peu comme ça. Je déplace là. Scale. Je me déplace encore là. Ici, je vais euh, en fait, euh, me supprimer encore ne dérange pas je suis pas obligé de le supprimer mais je trouve que euh, on va supprimer ça sera mieux et là on va re comme ça sur l'arc des z on va faire un SZ de 0 pour scaler comme ça ok on va un tout petit peu modifier le scale alors ici je vais recoucher là je vais faire un autre contrôle r ici ça je déplace OK là là Ici également, je déplace comme ça en arrière. Je pars sur la face, je dans corps, je m'entends un petit peu et je scale un peu comme ça ok là on a déjà un base mesh qui est plutôt pas mal euh, on va encore pour finir quelques détails avant de terminer la vidéo du moins la, la première partie de la vidéo ah oui euh, je me rends compte ici en fait qu'au niveau du dos euh, c'est pas trop ça et donc on va améliorer ça on va faire si ça on va faire un déplacement Euh, on va faire encore un autre déplacement toujours avec C on va activer le proposing wir Voilà frame ici on fait de même avec C euh, ici on va faire comme ça de même ici on va faire de même avec C Et au niveau de là, on va faire comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une grande sélection. On va faire un R. Euh, ici, on va faire alt petit droit. On va faire CTRL plus. On part sur la vue de profil et on va faire R. On déplace comme ça. Et on dépasse un tout petit peu vers le haut. On revient en solide. Ok. Vue de profil. Donc, là maintenant on n'a plus euh, de boss sur le dos de nos personnages. Euh, Qu'est-ce que je pourrais encore améliorer euh, avant que l'on ne se sépare? Ici je vais faire un ctrl E et ensuite un slide. Et ici je vais. ton vous je regarde bien ce qui, euh, ce qui manque. Parce qu'en fait je n'ai pas envie d'arrêter euh, le tutoriel alors que j'aurais bien pu améliorer directement les petits détails. Euh, avant qu'on qu ne se quitte euh, ici pour euh, notre main on va le faire dans une autre vidéo mais ici ce qu'on pourrait déjà faire c'est euh, se mousser un peu les vertices ou alors on les déplacer tout simplement sur l'axe souhaité du coup ici on va déplacer sur l'axe des Z. Comme ça euh, on vérifie encore c'est un euh, point ces envois comme ça on va les déplacer ici on va Améliorer un peu vers l'arrière. Ça. Ici, on voit un tout petit peu. Je mets ça comme ça. Ici, on va faire un petit cancre plus On va un peu étirer ça. Euh, on va faire un petit C.